Quels sont les, les, les arguments que tu as retenus pour accueillir François euh, sur ton exploitation euh, ici à Brest Pourquoi je l'ai pris Parce qu'il euh, est venu tout seul, il est venu me voir. Il avait que 15 ans à l'époque. J'ai trouvé sa démarche euh, pour son âge très très très bien. Quoi. Déjà, euh, c'est pas ses parents qui sont venus me voir, c'est pas ses professeurs qui sont venus me voir, c'est lui. Lui, j'ai senti quelqu'un de motivé. Donc ça m'a ça motivé de le prendre. Voilà. Dans l'agriculture, on manque de bras. Euh, on va manquer de bras surtout. Euh, quand on voit que le, je crois que le nombre de salariés agricoles ont dépassé le nombre d'exploitants. Ouais, ouais. Donc on aura besoin des jeunes et euh, voilà, donc, euh, il faut transmettre les, les, le savoir. Le métier ne vient pas comme ça du jour au lendemain, il faut, faut apprendre. On voit les, on a des, des soucis tous les jours et c'est confronté aux soucis qu'on trouve le, la solution. Beaucoup de gens, de parents surtout, ont des clichés euh, sur l'agriculture. Un salarié euh, peut gagner correctement aussi sa vie euh, dans, dans la culture en ayant des horaires euh, adaptés euh, comme, euh, comme son copain qui peut travailler dans une banque ou, ou ailleurs. Euh, on a des, des heures bien définies euh, avec. Euh, avec des vacances et des... une organisation de travail très convenable, comme n'importe quel métier.